Depuis son plus bas de 3600 points, le CAC 40 a repris 11% en à peu près une semaine. Pour ce spectaculaire que soit ce rebond, l'indice n'est à l'heure actuelle qu'à environ 4000. Ce qui fait euh, quand même encore 35% en, de, en dessous de son niveau d'avant-crack. C'est le premier résultat des énormes plans de, de soutien financier et budgétaire qui ont été décidés depuis environ une semaine. En voici trois. États-Unis, entre 2000 et 4000 milliards de dollars, souhaités par le président Trump et actuellement en discussion au Congrès des États-Unis. Allemagne, 800 milliards d'euros annoncés par Mme Merkel. Et France, 300 milliards d'euros annoncés par M. Macron, en attendant sans doute encore plus. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes réactions sur les conséquences de ces dépenses colossales qui mettent en danger notre argent. Alors la première question qu'on qu peut, qu peut se poser, c'est, et, et la suivante, ces dépenses pouvaient-elles être évitées La réponse est non, car sous le choc économique provoqué par la crise sanitaire, en, en Union européenne, en gros, tout, tout s'arrête. Les États-Unis ont un peu de retard par rapport à nous dans l'évolution de l'épidémie, euh, mais commencent depuis quelques jours des mesures de confinement. J'ai appris que l'État de Californie était totalement confiné. La conséquence de ces confinements est l'arrêt au moins à 50%, si ce n'est pas 80%, du fonctionnement des économies. Et Évidemment, l'arrêt de l'une entraîne de graves perturbations pour l'autre, puisque les économies sont liées entre elles, très fortement à cause de la mondialisation, et même sans la mondialisation, de toute manière, il y a une réalité internationale de l'économie. Il est donc vital, et le, le terme n'est pas trop fort, d'empêcher que le choc subi par le, à cause du coronavirus entraîne, entraîne l'effondrement général, qui surviendrait dans les semaines qui viennent, si des mesures n'étaient pas décidées et appliquées. Donc le but de ces mesures, c'est bien tout simplement, en, en premier niveau, d'empêcher la faillite des entreprises. Sachant que la faillite des entreprises aurait une, des conséquences en cascade euh, qui, correspondent, qui, qui, seraient, qui feraient l'effet d'une véritable bombe sur, sur l'économie, la première de ces conséquences serait euh, d'entraîner la faillite des banques dont elles sont clientes, puisque vous savez que la plupart des entreprises fonctionnent quasiment au jour le euh, jour, la main dans la main avec leurs banques. Donc, ce faisant, on sauve les entreprises, ça coûte évidemment des centaines de milliards et des centaines de milliards, on sauve aussi les banques, ça ne suffit pas au niveau bancaire, car la crise actuelle entraîne de, de façon habituelle et mécanique le blocage du crédit interbancaire, donc il faut... Permettre à ce crédit interbancaire de, de fonctionner. Donc, eh bien, on, il faut de nouveau euh, mettre sur la table des centaines de milliards d'euros chez nous et de dollars aux États-Unis. Euh, mais ça ne suffit pas. Euh, comme les marchés sont en train de s'effondrer et que l'effondrement total des marchés entraînerait l'anéantissement de l'économie, eh il faut empêcher les marchés d'effondrer. Donc, c'est encore des centaines de milliards. Bon, quand je dis des centaines de milliards à travers ces trois exemples, ça peut être des milliers de milliards en tout cas le cumul c'est bien des milliers de milliards mais ça ne suffit pas encore j'allais euh, oublier cela euh, les états euh, prennent, prennent sur eux ces mesures et des mesures de relance c'est encore des centaines de milliards et qu'est-ce qui va financer tout ça dans un premier temps c'est une création monétaire des banques centrales donc on est en train de transformer, c'est bien ça qu'il faut comprendre, euh, on est en train de transformer une crise économique euh, et une crise financière en une immense crise monétaire parce que les milliers de milliards d'euros et de dollars qui sont actuellement dans les, dans les pipelines euh, des, des, banques, des banques centrales et qui vont sortir vont s'ajouter aux quelques 10 000 milliards d'euros et de dollars qui ont été supplémentaires, hein, euh, au-delà des besoins de l'économie qui, qui ont été mis en œuvre euh, depuis une dizaine d'années par euh, la BCE et la Banque Centrale Américaine. Et cette fois, on peut redouter que la confiance dans ces monnaies, surtout dans l'euro, soit définitivement brisée. Donc ceux qui, ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps, et notamment qui sont abonnés à mes, à mes articles, reconnaîtront là la réalisation du scénario que j'annonce régulièrement comme étant inéluctable depuis, depuis quelques petites années, c'est que les, les solutions monétaires qui ont été prises par les banques centrales pour empêcher l'effondrement consécutif à la crise de 2008-2009. Il ne faut, faut, faut pas rechercher moins loin que ça, ça remonte au moins à, au moins à ça. Euh, eh bien, sont des solutions d'inondation monétaire, autrement dit de faire face à un problème de dette en créant encore plus de dettes, et que le terme de ce processus, c'est une énorme crise monétaire par effondrement de la valeur de la monnaie. Et la mécanique est tellement évidente, tellement connue des économistes, qu'on peut vraiment se demander si ce n'est pas finalement le but ultime des banquiers centraux et des États d'arriver à ce résultat. Euh, pourquoi je dis ça D'abord parce que la chose elle, en elle-même interpelle, et puis parce que c'est certainement le seul moyen, ou en tout cas un des deux moyens radicaux, d'en finir avec l'énorme endettement des États. L'autre moyen étant la survenance d'une inflation ou d'une hyperinflation, et nous allons voir que justement c'est à l'ordre du jour. Donc quels sont, quels sont les développements possibles de la situation, c'est-à-dire de la nouvelle situation euh, caractérisée par les mesures qui viennent d'être décidées aussi bien par euh, Mme Lagarde et son équipe que par euh, M. Jérôme Powell et son équipe, et je devrais dire M. Trump, puisque aux États-Unis il est clair que celui qui est à la manœuvre euh, du point de vue de cette politique, euh, c'est M. Trump, le président, même si officiellement la Banque Centrale Américaine est indépendante du pouvoir, elle est certainement dans ses statuts, euh, elle ne l'est plus dans les faits. Alors, on va assister à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le courant des années 70, euh, c'est une inflation qui, c'est l'apparition d'une inflation qui vient directement du fonctionnement de l'économie elle-même. Euh, avec l'argent qu'on qu injecte massivement, qu'on va injecter massivement dans les entreprises ben pour les empêcher de se, cacher la, de se casser la figure, puisque leur production est arrêtée à 100%, 80%, 50% ou, ou 30% pour les, pour, les, pour, les, pour les moins touchés, euh, mais avec cet argent qu'on va injecter, on va donc mettre en circulation cette fois dans l'économie, directement dans l'économie, ce qui n'avait pas, pas été le cas jusqu'à présent avec les quantitative easing ça restait dans la sphère financière, on va mettre un argent des, en, en circulation des centaines de milliers, des centaines de milliers, non, pardon, des centaines de milliards, voire des milliers de milliards, et ça, ça va faire le même effet que si en période de fonctionnement normal de l'économie, euh, eh bien, on augmentait massivement les coûts de production, donc par exemple les salaires, euh, de globalement, de centaines de milliards. Il est évident que ça ne peut que générer de l'inflation, puisque en face de ces centaines de milliards, il n'y a pas la production qui va. Euh, Aujourd'hui, c'est on va mettre plus d'argent encore, alors qu'il y, y a moins de production. Mais comment faire Personnellement, je n'ai pas, pas de solution autre à proposer aux, aux autorités économiques de ce pays. Dans, dans le même registre, de création de cette inflation par augmentation des coûts, on va évidemment financer, financer le chômage partiel des salariés. Enfin, ça, ça passe toujours finalement par le, par le, canal, de, par le canal des entreprises, euh, financer le chômage partiel, puisque heureusement, euh, on, a, on a cette solution pour empêcher eh bien, massivement les gens de sombrer dans la misère, pour empêcher une catastrophe sociale indescriptible, qui débouche d'ailleurs sur une catastrophe économique tout aussi indescriptible. Alors cette fois, l'épisode inflationniste paraît bien, euh, bien en face de nous. Est-ce que ça peut aller plus loin Alors certains envisagent même qu'on bascule dans l'hyperinflation, ils ont certainement en tête quelque part un impact des quantités phénoménales d'argent dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin, que je vous ai rappelé tout à l'heure, ont été euh, mises en œuvre à travers les quantitative easing, que ce soit aux états unis ou en Europe ou au Japon d'ailleurs ou en Chine, hein, bon, tout, tout ça c'est pas malheureusement c'est pas une spécificité française ou européenne, c'est mondial. Donc peut-être envisage-t-il quelque part euh, l'entrée en action de, de, de ces masses d'argent, je n'en sais rien. Ce que je sais c'est que si la situation perdure la nouvelle situation, donc engendrée par le coronavirus, perdure et qu'on est donc obligé de continuer euh, cette politique de, financière, enfin de, euh, de monétisation euh, de, bah, de, de l'économie à outrance, euh, on va encore augmenter le phénomène inflationniste, on peut peut-être déboucher sur une hyperinflation. Alors inflation, hyperinflation, on verra. Ce qui est sûr, c'est que l'apparition de l'inflation va nécessiter l'augmentation des taux d'intérêt et c'est là que les choses deviennent extrêmement dangereuses on va voir tout de suite pourquoi l'augmentation des taux d'intérêt ça doit rappeler quelque chose à, à ceux qui s'intéressent à la question des obligations c'est le spectre du crack obligataire qui s'est déjà produit, me semble-t-il, en 1987 même, même ensuite, je crois, au début des années 2000 à l'occasion de, de la... De la bulle des taux de com. Je vous dis peut-être des bêtises sur les circonstances précises, mais en tout cas, du point de vue du calendrier, c'est plus, plus ou moins ça. Euh, le graphe obligataire, c'est quoi eh bien, C'est la conséquence d'une forte augmentation des taux d'intérêt sur les obligations. Parce qu'il faut toujours avoir en, tête que, avoir en tête que les obligations varient en, en sens inverse des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt voilà, ça, ça fait comme ça. Euh, je ne reviens pas sur les, les raisons euh, mathématiques et logiques de, euh, qui font que c'est comme ça, mais c'est une, une mécanique de base dans, dans l'économie. Dans euh, donc Aujourd'hui, on a des obligations absolument partout, des euh, obligations d'État, des obligations de, de grandes entreprises. Euh, si les, les taux d'intérêt augmentent donc sur les obligations nouvelles, tous les porteurs d'obligations anciennes ou un peu plus anciennes ou très anciennes, qui rapportent moins bien sûr, vont s'empresser de les vendre pour acheter de nouvelles obligations. Et quand tout le monde vend un instrument financier, eh bien, le cours de celui-ci s'effondre. Et du coup, eh bien, tout, tout le monde, tous ceux qui détenaient ces obligations, sont ruinés. Enfin en tout cas, sont ruinés à hauteur de la valeur de ce, ce qu'ils avaient en, obli en obligations. Si vous êtes euh, titulaire d'une assurance vie et que votre argent est placé dans les fonds euros, ça doit faire tilt. Et vous allez à ce moment-là vous, vous rappeler que votre fonds euro, c'est essentiellement des obligations d'État, en l'occurrence de l'État français, enfin bon, c'est euh, pas parce que c'est l'État français que ça pose problème, c'est parce que ce sont des obligations d'État, que ces obligations, si le crack euh, obligataire doit se produire, eh bien, elles vont subir le crack obligataire, que vous ne pouvez pas en sortir, euh, parce que ce n'est pas qui géré, c'est la compagnie d'assurance, et la compagnie d'assurance, si elle va en sortir, elle sera scotchée, comme tout le monde, par le phénomène, par l'explosion du crack obligataire, et donc, vous allez vous retrouver coincé et vous risquez potentiellement de perdre une grosse partie de la valeur actuelle de votre fonds euro. Alors, concrètement, ce qui se passera, ce ne sera pas exactement ça. Ce sera que pour empêcher précisément l'effondrement des fonds euros, c'est-à-dire que tout le monde vend les fonds euros alors que les, que, que les taux augmentent et donc empêcher qu'ils qu ne subissent, en tout cas en temps réel. Les, l'effet du graphe obligataire. Euh, les compagnies d'assurance, par l'article, je ne m'en rappelle plus, c'est 626 ou 636, ont la possibilité de bloquer les retraits si elles estiment que la situation l'exige. Et puis, il y a le fameux le fameux voi Sapin 2 qui, a été, euh, qui donne à l'État au ministère des Finances, le pouvoir d'imposer aux compagnies d'assurance de cesser de rembourser les demandes de retrait de leurs clients, euh, de cesser de verser les rémunérations sur les fonds euros, etc., etc., Cela pour de trois mois renouvelables. Alors, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un fonds euro, si on n'a pas la présente d'esprit de vite s'en aller pour faire autre chose avec son argent, on peut se trouver, peut-être dans un mois, peut-être dans deux, peut-être dans trois, avec un contexte tel que je viens de vous décrire, et l'impossibilité de récupérer son argent. Ce qui n'empêche pas que, de toute façon, lorsque l'autorisation sera donnée par l'État aux compagnies de nouveau d'accepter de rembourser les fonds euros, évidemment, tout le monde se précipitera là-dessus, et on aura quand même, très vraisemblablement, un effet de craque sur les fonds euros. Les fonds euros sont donc particulièrement menacés par la situation actuelle, par, par l'évolution potentielle de la situation actuelle. Il n'y a pas que les fonds rôles qui, qui sont dans la ligne de mire, il y, a aussi, il y a aussi les dépôts bancaires. Les dépôts bancaires sont menacés, bien sûr, dans le cas d'une faillite des banques. Euh, je vous rappelle qu'il euh, y a une loi qui s'appelle bail-in, je n'ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce genre de choses étant désagréable, désagréable à entendre. Je sais qu'il faut le répéter souvent pour que le plus grand nombre possible de personnes les présent à l'esprit. Le bail-in, c'est les dispositions qui ont été prises par la volonté de l'Union Européenne qui impose aux banques enfin euh, qui prévoit plus exactement euh, parce qu'il n'y a pas besoin de aux banques compte tenu que c'est favorable qui prévoit qu'en cas de faillite de banque ce n'est plus l'État, c'est-à-dire le contribuable qui remboursera qui renflouera en premier les banques c'est le bail dit que les banques auront euh, la possibilité de se servir sur les comptes de leurs déposants Autrement dit, de nous prendre nos sous. Alors bien sûr, le, le bail dit que euh, cela s'appliquera en premier aux comptes de plus de 100 000 euros. Et surtout, euh, ce qu'il faut voir, c'est que si on ne prend, à enfin, mon noble avis, si on ne prend que l'argent des personnes qui ont plus de 100 000 euros sur les comptes, on n'ira pas loin. Euh, parce que il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui ont plus de 100 000 euros sur les comptes et ceux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, ils ont, euh, ont d'autres solutions pour euh, stocker leur argent qu'à le laisser comme ça sur leur compte donc ce qui se passera c'est que bien, le, le, buying, le buying sera étendu et puis on passera au compte de, de 100 000 à 50 000 de 50 000 à 20 000, de 20 000 à 10 000 et puis finalement tout le monde, se, tout le monde sera rincé en tout cas c'est ce qui si paraît vraisemblable et si, si, si d'aventure le fait de se servir sur les comptes des clients pour se renflouer, ne permettait pas aux banques d'être suffisamment renflouées. à ce moment-là, le bail-in prévoit que les états pourront voler à leur secours, les états, c'est-à-dire le contribuable. Autrement dit, ce sera le double effet qui se, couche, le double, double effet qui se coule, la double peine. Euh, dans un premier temps, on vous piquera vos, vos sous sur votre compte et dans un deuxième temps, vous paierez des impôts pour combler ce qui reste à combler. Ces perspectives sont... Euh, sont sérieuses et, et bien sûr inquiétantes. Et dans ce cas-là, la, la seule attitude qui va, n'est pas de s'arracher les cheveux, n'est pas de dire « Ah, mais mon Dieu, comment, comment ça se fait qu'on en soit là euh, Macron ne me l'a jamais dit, euh, ah mince alors, j'ai fait confiance, au mon qui ne l'a pas dit non plus, moi, naturellement, ne m'a pas dit non plus. Ah là là, on ne peut plus compter sur personne. » Donc, il est sûr que les, les personnes, les entités que je, que je viens de citer, ne roulent pas exclusivement pour vous en tant qu'individu Alors comment comment sauver notre argent dans la situation nouvelle dans laquelle nous sommes Il y a une solution, une solution euh, toujours d'actualité, c'est l'or. Euh, l'or a repris sa hausse euh, très récemment, il y a, y, a, y, a, y a quelques jours. Je vous avais expliqué pourquoi d'ailleurs dans d'autres vidéos, donc, dans la précédente et dans mon, mon, précédent, euh, mon précédent article, euh, comment euh, enfin pourquoi l'or baissait et que c'était momentané eh bien L'or a repris sa hausse, si vous n'êtes pas actuellement possesseur d'or, euh, même s'il est cher, on peut penser qu'il n'a pas fini de monter et, et qu'il vaut mieux d'ailleurs acheter de l'or cher que laisser son argent en banque, et il y, y a moins à perdre. Donc acheter de l'or, ça va être difficile puisque en raison de l'explosion de la demande depuis une quinzaine de jours à peu près, eh bien, ça devient à peu près impossible aujourd'hui de se faire livrer des pièces d'or. Enfin, on peut au moins se mettre, se mettre en, en liste d'attente. Alors quand je dis « autre solution » et « autre solution », etc., ce n'est pas exclusif. En réalité, la, le bon sens commande de faire un petit peu de tout. Chacun dosera le degré, euh, le, le degré dans lequel il utilise telle ou telle solution en fonction de, de son feeling et de sa situation personnelle, bien sûr. L'autre solution, c'est de débancariser. Alors, quand on dit « débancariser », on ne on va pas faire on, on va pas venir des ayatollahs, de la, débancar la débancarisation, et, et de, du retour à, à une vie basée sur, basée sur l'autre qui est des histoires comme ça. Euh, mais c'est clair qu'il faut avoir sur son compte, sur ses comptes en banque, le moins d'argent possible. Euh, mon idée n'est pas qu'il faut débancariser à 100%, personnellement, ce n'est pas ce que je fais. Euh, mais il faut quand même débancariser, c'est-à-dire retirer de l'argent de ses comptes. Enfin bon, il faut en tout cas avoir une partie de l'argent chez nous, surtout dans les circonstances actuelles, qui sont quand même inquiétantes pour ce qui est de, dire de, de la stabilité de la société à cause du coronavirus, du moins en France. Ce qu'il y a également à faire au niveau de son argent qu'on va laisser en banque, c'est de ne pas tout laisser sur l'euro. Autrement dit, il faut diversifier son argent sur d'autres devises. Alors, parmi ces autres devises, évidemment, si je vous dis le franc, suisse et le dollar, vous allez tout de suite ça va tout de suite vous parler et en effet, parmi ces autres devises il y a bien sûr le franc suisse et le dollar euh, je, je, je, je n'en dis, dis, dis pas plus parce que ça mérite en soi un développement, un développement complet voilà, je viens, viens d'avoir une fenêtre qui s'ouvre sur mon téléphone pour me dire que je n'ai plus que 14% de batterie donc on va, on va accélérer euh, donc il y, a, il y a des moyens euh, qu'il faut connaître pour, pour pouvoir euh, disposer facilement d'un ensemble de, de devises. Euh, un PDF auquel vous pourrez accéder directement sous cette vidéo, par, par, par un lien qui, qui l'indique, euh, qui va traiter de l'ensemble des, des solutions que je suis en train de vous énumérer rapidement, et, et notamment euh, de la, du bon moyen pour pouvoir être diversifié au niveau de ces, de ces devises. Euh, également, euh, solution qui peut, qui peut étonner, mais quand euh, les liquidités risquent, risque de, de prendre un coup sérieux de, de, au niveau de leur valeur, Eh bien, euh, il y a les actions. Alors bien sûr, les actions, en ce moment, c'est pas ce qui peut rassurer. Euh, il faut quand même se dire qu'après la, la perte qu'on subit des actions, même si ça continue à baisser, ce qui est très possible, euh, on, on perdra euh, de manière plus modérée que si on avait investi il y a, il y a deux mois. Euh, et puis surtout, l'idée en achetant des actions, c'est qu'on est sur quelque chose dont la, qui est pérenne dans le temps la valeur n'est pas perdue dans le temps, les actions c'est volatile, c'est beaucoup volatile pour certaines, ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Euh, L'idée c'est que quand tout casse-à-figure autour de soi, euh, avoir des actions, ça ne vous met pas à l'abri de la perte momentanée, ça ne vous met pas à l'abri de perdre même 30% dans 6 mois ou dans 4 mois, mais ça vous met à l'abri de perdre beaucoup plus que ça et de manière définitive. Parce que vos actions, même si elles perdent dans les mois qui viennent, euh, eh bien, dans un an, dans deux ans, elles auront repris. Si vous avez bien choisi, vous avez choisi des valeurs, des actions qui représentent des entreprises qui sont de véritables valeurs. Et N'oubliez pas que ces actions, surtout, surtout encore une fois, si elles sont bien choisies, vous donneront, quoi qu'il arrive, des dividendes. Parce que vous n'allez pas choisir des actions d'entreprises qui vont se casser la figure. Vous allez être sélectif. Donc les actions sont une résolution. Il y a également autre chose, c'est euh, non pas les fameuses obligations de long terme qui sont qui sont mal barrées. Hein, je vais vous expliquer le, le krach obligataire, mais il y a ce qu'on appelle les fonds monétaires. Alors, les fonds monétaires, c'est, euh, bon je n'entends pas dans les détails technique, euh, c'est quand même de la dette en stabilité, parce que c'est stable, qui ont précisément à la, à, à, la, à la courte durée de, de, leur, de leur validité, en ça fait. aussi dans la dans le PDF que je vais mettre sous, sous, la, sous la vidéo. Donc en résumé, or débancarisation partielle devises donc multi multi détention de, de, de, de devises actions et fonds, fonds, fonds ce qu'on appelle tout simplement des fonds, des fonds monétaires donc à partir de là on peut se faire son, son son propre programme ses propres ses propres ses propres allocations donc le pdf encore une fois auquel vous pourrez accéder sous la vidéo vous expliquera tout ça de manière de manière plus précise je vous je vous rappelle que si vous voulez approfondir euh, d'un point de vue notamment technique euh, mieux comprendre le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et d'autres sujets dans le domaine financier et plus généralement de gestion patrimoniale euh, on peut s'entretenir directement au téléphone dans le cadre de ce que j'appelle les coachings patrimoniaux les précisions sont encore données en dessous, en dessous de cette vidéo ça sera le premier lien euh, la totalité du message que j'entendais vous délivrer euh, donc bien entendu, cogitez, cogitez là, je pense que le sujet est, est suffisamment sérieux pour que ça mérite d'y réfléchir, y compris quand vous l'aurez euh, éteinte. N'oubliez pas de lever le pouce pour signaler aux, aux youtubeurs l'intérêt qu'à votre avis cette vidéo, cette vidéo représente. Dans ce cas, partagez-la également, c'est tout à fait logique. Commentez, le sujet mérite amplement d'être commenté, euh, d'autant que certains d'entre vous, on peut-être ajouter des choses à ce que je viens de dire, on peut être également d'autres conseils à, à, à signaler. La vidéo ne peut pas être exhaustive, elle prétend euh, aller à l'essentiel et, et dire les choses, à mon avis, les plus importantes, mais on peut certainement en dire d'autres. Portez-vous bien, respectez le confinement. Et sur ce, je vous dis à bientôt